Action est un jeu d'ambiance et de manipulation en temps limité. Les joueurs créent et tentent de faire deviner des scènes le plus rapidement possible. Dans Action, nous devons créer le meilleur film, en mettant en scène des personnages dans des décors. Chaque manche, l'un des joueurs incarne le réalisateur. Son but est simple, faire deviner 4 cartes aux autres joueurs. Enfin, simple, pas tant que ça puisqu'il ne dispose en tout et pour tout que d'une minute trente. Chaque carte indique une scène à reproduire avec le matériel à disposition. 9 cubes personnages et 8 éléments de décor. Le réalisateur n'est pas obligé de tout utiliser et il peut manipuler le matériel comme il veut. Il peut même animer sa scène. Il n'y a pas d'ordre et il est tout à fait possible d'abandonner temporairement une scène pour la reprendre plus tard. Dès qu'un joueur trouve la scène, lui et le réalisateur gagnent chacun un point. Les points sont matérialisés par des cartes face cachée. La manche se termine si le réalisateur réussit à faire deviner ses 4 cartes ou si le temps est écoulé. Le joueur à gauche du réalisateur devient réalisateur et une nouvelle manche commence. Lorsque chaque joueur a été réalisateur une fois, la partie s'arrête et celui qui a le plus de points gagne.